Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi bien sûr mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je accompagnerait dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des amis Cocotte que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je continue de te partager l'interview que j'ai eu la chance D'avoir avec Bea Johnson. Donc, Bea Johnson, c'est une figure mondiale du zéro déchet. Tu pourras retrouver le lien de la première partie de l'interview directement dans le descriptif de ce podcast. Aujourd'hui, avec Bea Johnson, on va parler des déviances du zéro déchet. Alors, comme ça, quand on n'est pas en mode de vie zéro déchet ou qu'on est euh, peut-être à ses débuts ou qu'on a envie de 6 mettre, entre guillemets, on a souvent euh, à l'heure actuelle l'image d'un équipement zéro déchet, en fait d'un kit euh, zéro déchet qui serait un petit peu obligatoire parce que pour se mettre au zéro déchet, ce n'est pas nécessaire d'acheter. Moi je le vois notamment à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui vont parler d'achat pour le zéro déchet mais qui ne leur sert absolument pas. Donc on est vraiment sur un questionnement de ses besoins. La phase du désencombrement avant même de vouloir changer sa façon de faire, avant de changer son mode de vie est très important. C'est un petit peu comme une... Moi j'appelle ça le... le bouton reboot. Et ce mode reboot c'est vraiment le désencombrement de votre habitat qui vous le permettra. Et c'est avec ce désencombrement que vous allez vraiment pouvoir vous poser les questions sur quels sont mes réels besoins. En mettant le doigt sur tes réels besoins, tu vas gagner énormément de temps, d'énergie et également de l'argent. Parce que oui, tout est lié, le mode de vie zéro déchet c'est vraiment un changement de mode de vie mais qui se fait aussi par étapes et c'est pour ça que le désencombrement est important au départ pour définir ses véritables besoins et le zéro déchet te fera gagner énormément de temps. C'est un allié je suis maman de trois jeunes enfants et je peux te dire que le temps, je cours aussi après, comme beaucoup de mamans avec des enfants, notamment en bas âge. Donc moi j'ai donc trois enfants, donc Malo qui a bientôt 8 ans, Arthur qui a 5 ans et Juliette qui a 2 ans et demi, qui va bientôt avoir 3 ans. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et que on n'a pas forcément cette énergie pour mettre des changements en place, mais vraiment prenez le temps de faire ces petits changements pour véritablement avoir un impact significatif. Donc c'est parti, je te partage la suite de l'interview et comme je te disais, si tu as besoin de trouver le premier épisode de cette interview de Bea Johnson, c'est juste dans la description de ce podcast. Finalement, le zéro déchet euh, euh, permet de gagner énormément de temps, parce que enfin, maintenant, je, je le sais, euh, parce que je vis aussi. Et il euh, y, y a ce dérivé à l'heure actuelle du euh, « do it yourself euh, » de partout. En fait, les gens veulent faire tout eux-mêmes, mais sans spécialement simplifier. Alors Qu'auriez-vous à dire sur ce côté-là où, euh, euh, des fois, j'essaye d'expliquer aux gens aussi, quand je suis en atelier, que euh, vouloir tout changer, par exemple, de voir euh, tout changer les produits ménagers euh, un par un, ben, le but n'est pas là, c'est la simplification qui fait Alors les ça, c'est ça, exactement. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui a été créé par, euh, bon, il y a tout un tas de blogs qui ont émergé après le mien. Il mm -hmm. y a euh, tout un tas de bouquins aussi qui ont émergé après le mien. Et euh, justement, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'à travers ces bouquins qui ont émergé, euh, ça a créé, euh, ils ont créé en fait cette fausse idée. Et je me bats vraiment très fortement mmh. contre ça, et j'en parle même dans mes conférences maintenant aujourd'hui, euh, que euh, ça a créé cette fausse idée que pour atteindre le zéro déchet, il faut fabriquer, il faut fabriquer tout un tas de produits soi-même. Et ça. donc ça a créé euh, cette fausse idée que, pour, euh, que le zéro déchet égale tout, un tout fait maison. Et je crois que ça, c'est vraiment dommage parce que ça fait peur à énormément de personnes. Il y a tout un tas de, de mamans qui travaillent à temps plein, qui voient euh, ça sur les réseaux sociaux, mmh. qui voient ça ben, dans, dans ses bouquins sur… Euh, le zéro déchet ou qui voient ça. ça sur des blogs et qui se disent, oh là là, mais si c'est le zéro déchet, c'est tout fait maison, mais euh, moi, j'ai pas le temps, le zéro déchet, c'est pas pour moi. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et mmh. je crois que, donc, ces, ces, ces, ces blogs, ces sites, ces bouquins qui associent euh, le zéro déchet avec un tout fait maison, en fait, euh, ils ne sont pas encore euh, arrivés Hein, euh, ils ont, en fait, peut-être qu'ils étaient, enfin, euh, j'espère que maintenant, ils ont trouvé un équilibre, mais je crois que c'est peut-être des livres ou des blogs qui ont été écrits trop tôt, euh, avant même qu'ils puissent trouver leur équilibre. Oui. Euh, et donc, ils sont dans cette phase d'essai, en fait, à essayer de vouloir remplacer une façon de consommer avec une autre façon de consommer, ça, euh, en essayant ça. De, de, de remplacer eh bien, tous ces produits qu'ils achètent. Il faut les acheter, même si c'est des exact trucs. Exactement, exactement. Donc, naturel, essayer de remplacer, euh... exactement, donc c'est essayer de remplacer tous ces produits euh, toxiques qui étaient sous l'évier avec des alternatives, avec les, exactement les mêmes produits, mais faits maison. Et euh, par exemple, euh, je sais que j'ai vu, il hein, y, y a des bouquins qui vont vous proposer des, euh, des recettes pour euh, nettoyer les chiottes, pour nettoyer les sols, <rire> les wow vitres, le, oui. les paillasses, les joints, mais... Mais, mais c'est hallucinant, c'est vraiment compliqué le zéro déchet. À quoi ça sert de fabriquer tous ces produits si on peut tout simplement utiliser du vinaigre blanc et de l'eau, comme je, je l'explique dans mon livre euh, À quoi ça sert de fabriquer son dentifrice à partir de tout un tas d'ingrédients Et il y en a une qui me met sur les réseaux sociaux. Hein. Oh, regarde Béa, je fabrique mon propre dentifrice zéro déchet aujourd'hui. Et là, elle me montre neuf ingrédients emballés, mais ça n'a ni que du tête, j'ai envie de lui dire, mais putain, mais va acheter ton, ton tube de dentifrice, quoi, euh, tu simplifieras la vie, bon, à la rigueur, va le choisir dans un tube en métal pour que tu puisses le recycler, mais là, c'est complètement débile, quoi, c'est passé par un, un, un truc complètement démesuré, et donc, en fin de compte, voilà, c'est remplacer une, une façon de consommer avec une autre façon de, de consommer, il euh, y en a qui vont aller dépenser 70 euros chez... Euh, comment, euh, Ar euh, Aromazone, Amazon, oui. ouais, voilà. Amazon Aromazone je... pour fabriquer <rire> leur propre crème avec tout un tas de produits alors qu'ils auraient pu tout simplement acheter un HT1 qui soit déjà fabriqué dans un contenant Et à la rigueur qui soit recyclable oui parce que euh, le pire c'est que ça crée des ça peut être Exactement, exactement. Donc, euh, ça n'a vraiment ni que ni tête. D'ailleurs, l'autre aspect euh, du mouvement qui a, qui a émergé, qui me dérange aussi, euh, c'est euh, euh, <rire> tous, ces, tous ces blogs et réseaux sociaux qui essayent aussi de vous vendre tout un tas de produits en vous disant, voilà, vous ne pouvez pas être zéro déchet si vous n'avez pas la paille en inox, si vous n'avez ah, pas oui. ceci, si vous n'avez pas cela. Euh, moi, j'aimerais que, avant que euh, donc, ceux qui se lancent vers un vote de vie zéro déchet avant qu'ils n'achètent une paille en inox, c'est de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin En oui. fait, lorsqu'on applique mes cinq règles dans l'ordre, ça vous fait passer par cette, par cette euh, comment on dit, réflexion donc de vous demander de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin est-ce que j'ai vraiment besoin d'une paille en inox dans 99,9% des cas la réponse est non il y a une, seulement un très fin pourcentage de la population qui en a peut-être besoin pour, euh, des, pour un, euh, des raisons d'un de, handicap par exemple euh, physique mais la plupart d'entre nous n'ont pas besoin d'une paille en inox donc avant euh, voilà, que les gens aillent euh, se partent consommer, en fait, pour adopter un mode de vie zéro déchet qui est complètement l'opposé, donc qui est complètement contradictoire au mode de vie zéro déchet en lui-même. Posons-nous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin Je crois que les gens ont déjà, les gens ont déjà chez eux, d'ailleurs, ce dont ils ont besoin pour adopter un mode de vie zéro déchet. Tout le monde a déjà des vieux chiffons, des vieux t-shirts, des vieux draps, enfin moi, mais comme un petit peu fabriqué à part comme l'image un petit peu de tous les qu'est-ce qu'il y a aussi beaucoup maintenant les sacs les sacs à vrac qui il euh, y en a de partout et euh, à vendre et alors qu'on peut très bien ben voilà les fabriquer à, à partir de tissus bon, enfin, ça sûr que, bon euh, ce qui est triste c'est que bien sûr dans cette euh, société de consommation le savoir-faire de la couture s'est perdu c'est un truc euh, oui. euh, il n'enseigne plus à l'école enfin moi je sais que bon d'une part ma mère elle le faisait donc euh, ça m'a été euh, inculqué de cette façon <rire> j'ai fabriqué mon premier ensemble à l'âge de 13 ans oui. euh, ensuite à l'école aussi c'était c'était il y avait les ateliers euh, euh, et c'était obligatoire il hein, y avait l'atelier comment on appelle ça manuel, euh, mais aujourd'hui, bien sûr, c'est un savoir-faire qui se perd, donc il euh, y en a tout un tas, il y a toute une génération qui, euh, qui, ne, qui ne sait pas coudre, et que, euh, bon, à la rigueur, aller acheter le sac en tissu, bon, mais d'accord, si tu ne sais pas le fabriquer à partir de vieux draps, euh, mais d'un autre côté, euh, bon, euh, j'aimerais aussi qu'ils se posent la question de combien j'en ai besoin, parce que, bon, j'ai quand même aidé pas, pas mal de personnes à se désencombrer, euh, et là, on ouvre des placards, mais remplis de cabas réutilisables, alors que, posons-nous la question de Combien ça. de cabas est-ce que j'ai vraiment besoin dans, Par exemple, dans le cas de notre famille, euh, lorsqu'on est passé par le désencombrement, euh, qu'on est passé par la vie simple, on s'est posé la question de combien est-ce qu'on en a besoin pour euh, des courses hebdomadaires pour notre famille de 4. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'en a besoin que de 3. C'est tout, point barre. Donc, on n'en a pas plus oui. que ça. Oui, oui, en fait, c'est ça. Se poser les questions de vraiment euh, du, du besoin que, que l'on a. On finit donc cette interview sur la Question des réels besoins que l'on a et ça vraiment je t'invite à te poser ces bonnes questions donc pour ce faire le désencombrement tu peux venir euh, sur le blog thefamilycocotte.org tu vas pouvoir vraiment trouver tout un tas de, de pistes d'actions euh, à mettre en place pour ton chez toi notamment pour désencombrer, pour t'aider, parce que le désencombrement peut être déroutant au départ. Le plus simple étant d'y aller pièce par pièce. Si tu es dans les débuts du zéro déchet, vraiment réfléchis aux achats que tu fais. Si vous êtes plutôt déjà intégré dans les démarches, peut-être que vous vous rendrez compte que certains achats ont peut-être été inutiles. Euh, je suis aussi tout à fait preneuse de vos retours euh, par rapport euh, à vos expériences. Est-ce que vous êtes plutôt au démarrage de votre aventure zéro déchet ou euh, peut-être êtes-vous déjà hyper engagé dans la démarche En tout cas, n'hésite pas euh, à partager autour de toi. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast Partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao